basique. Aujourd'hui, nous allons traiter le thème concernant la valeur absolue. Nous allons donner la définition qu'est-ce qu'on qu appelle valeur absolue. Si je prends un réel, x est réel, la valeur absolue de x est notée, x entre les deux barres. Et c'est défini par valeur absolue de X c'est égal à X si X égal à x si x est supérieur ou égal à 0 Voilà, valeur absolue de X est égal à moins X si X est inférieur ou égal à 0 Voilà, donc la valeur absolue si X est négatif moins est positif. Et si x est positif, le résultat de la valeur absolue de x est positif. C'est égal à x. Donc la valeur absolue d'un nombre réel, x, c'est le réel positif ou nul, noté x entre deux bas, qui est défini de cette manière. C'est égal à x si x est supérieur ou égal à 0. C'est égal à moins x si x est inférieur ou égal à 0. Donc, si le nombre X est négatif, la valeur absolue de X, c'est moins X. Si X est positif, sa valeur absolue, c'est égal à R même. Alors, sans tarder, nous avons donné un exemple. Exemple. En exemple, je prends, par exemple, la valeur absolue de 2. 2 est positif. Donc, valeur absolue de 2 c'est égal à 2. Je prends la valeur absolue de moins 2. Moins 2 est négatif. Donc, la valeur absolue de moins 2, c'est moins moins 2. Si x est négatif, donc x, ici, dans notre cas, x égale à moins 2. La valeur absolue de x, c'est moins x. Or x est négatif, x, dans notre cas, c'est moins 2. Donc, la valeur absolue de moins 2, c'est moins moins 2 qui donne 2 qui est positif. Donc, ici, si je, on, je donne, on va chercher la valeur absolue de. On a deux exemples. Troisième exemple, je prends la valeur absolue de 1 moins pi. Pi, sa valeur, c'est 3,14. Avec des points de suspension. Et donc, si nous faisons 1 moins pi, ce nombre-là est négatif. Donc, la valeur absolue de 1 moins pi, comme 1 moins pi est un nombre négatif, la valeur absolue de 1 moins pi, c'est moins 1 moins pi, qui a rien d'autre que pi moins 1. Donc, la valeur absolue de 1 moins pi, c'est la pi moins 1, parce que 1 moins pi est négatif. Ce qu'il faut encore noter, nous allons prendre une remarque. La remarque, si j'ai x un réel, pour tout x un réel, j'ai ici euh, la valeur absolue de moins x, c'est aussi égal à la valeur absolue de x. La valeur absolue de moins x et la valeur absolue de x, c'est la même chose. Nous avons ici 2 et la valeur absolue de moins 2. C'est 2 et 2. Donc, la valeur autour qui est un nombre réel, valeur absolue de moins x, c'est aussi la valeur absolue de x. Ici si nous faisons l'étude de fonction, nous disons que la fonction valeur absolue est une fonction sur 1, un, c'est une fonction qui est paire. Alors, donc, nous venons de voir la valeur absolue, la la notion basique sur la valeur absolue, euh, nous avons donné quelques exemples et nous avons donné cette remarque. Nous allons ici voir le lien entre la valeur absolue et la distance. Mais nous avons euh, dit que tout nombre réel est l'abscisse d'un point sur la droite numérique réelle. Alors, euh, si je prends X un nombre réel, quel que soit, c'est le rappel, hein, quel que soit X un nombre réel, X est l'abscisse. X, le nombre réel X là, est l'abscisse euh, du point M. Sur la droite, numérique réel sur la droite numérique réelle donc sur la droite numérique réelle tout réel est l'abscisse des points quelconque donc ici je prends par exemple voici notre droite numérique moins infini plus infini je peux repérer 0. A à 0, à 0, j'associe le point O. Donc 0 est l'abscisse du point O. Donc 0, le point O a pour abscisse 0. Si je prends X ici, je peux attraper un point M tel que X est l'abscisse du point M. Donc, sur la droite numérique réelle, droite numérique réelle, donc sur cette droite numérique réelle, tout réel est l'abscisse des points donnés. Donc, si je prends X est réel, alors X est l'abscisse du point M. X égale abscisse. X, c'est l'abscisse du point M. L'abscisse du point M sur la droite numérique réelle. Donc, sur la droite numérique réelle, les abscisses, les nombres réels, euh, les nombres réels sont les abscisses des points sur cette droite-là. Alors, euh, maintenant... Euh, je peux parler de la distance du point o M. Et ça, ce n'est rien d'autre que la valeur absolue de X. Donc la valeur absolue, la distance est une grandeur qui est positive. La valeur absolue de X n'est rien d'autre que la distance OM. Donc, la valeur absolue de x, c'est la distance OM. Or, la distance est une quantité qui est toujours positive, positive ou nulle. Nulle dans le cas où O égale à M. Donc, la valeur absolue de x est donnée, n'est rien d'autre que la distance du point O, du point M au point O, ou du point O à M. Parce que distance OM, c'est aussi la distance MO. Alors, euh, si nous prenons pour a un point sur la droite numérique réelle qui a pour abscisse le point, qui a pour abscisse le réel petit a, je prends b, un point qui a pour affixe, euh, abscisse le point petit b. Donc, petit b, c'est l'abscisse du point grand b. Petit a, c'est l'abscisse du point Grand A. Donc je peux, euh, si je dis que A et B sont des nombres qui sont euh, euh, A plus petit que D, j'ai A ici, je peux avoir mon B ici quelque part. Petit, petit B. Donc j'ai ici A, j'ai B. Alors, la distance entre A et B est donnée par euh, distance entre AB, on note aussi comme ça, distance AB, n'est rien d'autre que, et noté AB, n'est rien d'autre que la valeur absolue X de B moins X de A. On prend cette valeur absolue, X de B moins X de A. Alors, nous savons aussi que pour tout X que nous prenons, dans R, quel que soit X dans R, la valeur absolue, nous avons dit, la valeur absolue de X, c'est aussi égal à la valeur absolue de moins X. Alors, pour cela, on peut réarranger cette écriture-là. En écrivant, on voit ici, euh, je peux écrire moins facteur de XA. Je, je mets moins ici en facteur, donc moins XA moins XB moins facteur de XA moins XB en valeur absolue. Or, nous savons que valeur absolue de moins X c'est aussi la valeur absolue de X. Donc, je peux laisser tomber. Donc ça, ça me donne tout simplement X de A moins X de B. Donc ici, j'ai cette relation-là et ça, ça n'est rien d'autre que la distance BA. La distance BA. voilà. Donc, la distance AB, c'est la distance BA, et c'est égal à la valeur absolue de X de B, moins, valeur absolue, moins X de A. Et ici, ça fait X de A moins X de B. On peut écrire comme on, on veut, euh, l'ordre ne joue pas, mais on prend en valeur absolue, comme la valeur absolue de moins X, c'est la valeur absolue de X ça ne joue pas sur la, la position des X A et X B. Alors, euh, sans euh, euh, tarder, nous allons prendre quelques exemples. Donc je prends A. Le point qui a pour abscisse, ab ab ab ab par exemple, 3, B, le point qui a pour abscisse ab ab moins 7 c'est B, euh, je vais chercher la distance AB. La distance AB n'est rien d'autre que valeur absolue de X de B. Donc, moins 7, moins X de A, moins 3. Donc, ça nous donne ici euh, valeur absolue de moins 10, qui est égal à 10. Et je peux aussi faire directement, euh, distance AB, je peux faire ici... Euh, 3 moins moins 7 x de A moins x de B donc euh, x de A c'est 3 x de B c'est moins 7 donc moins moins 7 ça devient plus 7 donc je vois ici la euh, valeur absolue de 10 et ça donne aussi 10 donc la distance est liée par la valeur absolue par cette relation là si nous avons deux points A et B avec a qui a pour abscisse petit a, b qui a pour abscisse petit b. Euh, notons aussi dans cette écriture, notons que euh, petit a là, on peut désirer petit a pour respecter cette écriture là, on peut prendre petit a, n'est rien d'autre que x de a. Petit b n'est rien d'autre que x de, de b. Donc euh, pour que ça soit commode. Donc, ici, on peut dire tout simplement X de A, ici, on peut noter X de B. Donc, X de A, X de B. Alors, donc, euh, voilà le lien qui lie la valeur absolue avec euh, la distance. Alors, nous allons ici parler sur la notion de la distance entre deux réels. En réalité, distance est entre deux points. Mais ici, on définit aussi la distance entre deux nombres réels. Donc, si je prends euh, soit, je prends un, je, prends, euh, je peux prendre x, x, y, deux nombres réels. La distance, la distance de... De x à y, la distance entre x et y, n'est rien d'autre que, dx, c'est noté dx, y, ça, ça n'est rien d'autre que, valeur absolue de y moins x. Donc la distance entre deux réels, c'est le nombre qui est défini à base de valeur absolue, donc c'est un nombre tout positif ou nul, qui est défini par distance x, y, n'est rien d'autre que y moins x en valeur absolue, valeur absolue de x, y moins x. Alors, et on peut arranger cette écriture, ça c'est la définition, on peut arranger cette écriture-là en écrivant ceci, ça c'est égal à quoi Ça, ce n'est rien d'autre que euh, euh, moins facteur de x, moins y. -X. Sachant que la valeur absolue de moins X. On a dit que voilà valeur absolue de moins X est aussi égal à la valeur absolue de X. Donc, ça, ça me donne X moins Y. Et ça, ça me donne aussi la distance de Y, X. Donc, euh, euh, la distance X, Y n'est rien d'autre que voilà valeur absolue de la différence de X avec Y. Euh, après cette définition, voici un exemple. Nous allons donner quelques exemples. Si je prends, je cherche la distance entre euh, 0 et 3. La distance entre 0 et 3, valeur voilà absolue de 3 moins 0, il n'y a d'autre que 3. Et aussi, je peux avoir la distance euh, entre moins 3 et 3, par exemple. Ça, ça me donne ici valeur absolue de 3, moins, moins 3, qui nous donne ici valeur absolue de, ça fait 3, moins moins 3, ça fait plus 3. Donc 3 plus, euh, 3, plus euh, 3, ça me donne 6. Donc valeur absolue de 6, 6. Euh, graphiquement parlant, nous avons ici euh, la droite numérique réelle. Si je prends euh, ça, je prends ici 0. Ici, nous avons euh, moins 3. Ici, nous avons euh, 3. Donc, on va diviser en 3 parties égales. 3 parties égales. Donc, ici, nous avons moins 1, moins 2, 1. J'ai un point A, le point A de coordonnées moins 3, le point B de coordonnées 3, la distance de là à là, ça fait si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça, exactement ici. Donc c'est X dB, l'abscisse du point B, ou l'abscisse du point A, moins l'abscisse du point B en valeur absolue. Et ça nous permet d'obtenir ça. Et là, on peut calculer aussi euh, la distance OB. Ici, la distance OB, n'est rien d'autre que si on voit, c'est 1, 2, 3. C'est égal à 3. Donc, on peut écrire, euh, ici, ça fait X de, X de B. On va la absolue. Donc, 3 moins 1. L'autre, c'est exactement ce qu'on a ici. Donc, ça nous donne 3. La distance OA, le OA, OA, ça fait aussi, euh, euh, cette distance, ça fait 1, 1, 2, 3, donc la distance de ça, ça fait 3. On peut écrire, ça fait moins 3, moins 3, moins 0, donc ça donne aussi 3. Donc, on peut calculer la distance entre deux nombres réels.